L'accompagnement à la recherche Les bibliothèques universitaires accompagnent les acteurs de la recherche à l'Université Paris-Nanterre. Nous vous aidons par exemple à déposer une thèse ou un mémoire, à ouvrir vos publications dans l'archive HAL, à vous doter d'un identifiant personnel ORCID, ou à gérer et à déposer des données de recherche. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site des bibliothèques et le site Science Ouverte de l'Université. Pour toute question sur la science ouverte et nos services d'accompagnement à la recherche, écrivez-nous.